Désolé la famille, likez la vidéo. Donc, si vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits, le 20, vous avez envoyé les enfants, les jeunes militaires en formation pour venir à Conakry. Il y a la manifestation, il y a le jugement des Dr Kassouri. Vous allez les forcer, les faire comparaître forcément. Allons-y. Et dans votre plan là, ce que vous avez prévu là, que vous allez, même la maison du Dr Kassori, là, vous allez retirer. Retirer. Bala l'eau juste à côté. Si Bala a un diplôme, que le que Dr Kassori. Si Bala a occupé des postes plus importants que Dr Kassori, ceux-ci-là, ils ne sont pas bénis. Hein, ils ne doivent pas construire dans le pays. Eux, ils sont en train de construire. Maintenant, nos cadres-là, vous les avez humiliés. Vous avez menti sur eux. Allez sur, Ali Touré est sorti ici, se flanquer devant le peuple de Guinée. Ali Touré, pour dire Dr Kassori, a, a volé 46 millions de dollars. Devant le peuple de Guinée, devant les médias. Si vous voyez aujourd'hui, les journalistes, ils en ont marre de ces bandits à cause de vos mensonges. Vous avez dit qu'il est propriétaire d'une banque ici aux états unis Vous avez dit qu'il est propriétaire de Sheraton, qu'il est actionnaire, je ne sais où. Si vous pensez qu'on va rester là. Croisez les bras, vous allez continuer à humilier nos élites. Wallah, vous avez tapé poteau. Wallah, vous avez tapé poteau. Ça, on vous le dit. Vous avez tapé poteau. Ça ne se passera pas comme ça. On ne va pas s'asseoir, vous regarder, continuer à humilier nos élites. Non. Ça, on vous le dit. Ça ne se passera pas comme ça. Retirez. Retirez tous leurs biens. Vous avez pris leur passeport. Vous les avez mis en prison. Et Tout ce qui reste maintenant là. Vous voulez les tuer, tuer les. Autant bête, dans le canal, des voleurs, ils sont en train de voler à longueur de journée. Regardez l'affaire de, de Sonapi. Vous pensez que les gens sont bêtes Il y avait 50 millions de dollars pour le nouveau dépôt. Vous ne parlez pas de 50 millions là. Les 50 millions qui étaient dans les caisses là-bas Parlez des 50 millions là. Qu'on ils veulent faire des dépôts, des je ne sais quoi. Mais pourquoi vous ne parlez pas des 50 millions de dollars Pourquoi vous ne parlez pas des 50 millions de dollars que le président Fakonde avait mis de côté 50 millions de dollars. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Même le contrat de gaz là, qu'ils sont en train de dire, le vaurien premier ministre, qu'on a encore 300 millions de dollars, les Américains. Elle. La dame qui était là-bas, elle était ambassadrice des États-Unis, là-bas. Mais vous pensez que les Guinéens. Ça dit, vous, vous Vous adressez à des bornés ou quoi? Des trucs qui ont été signés par le président Fakonde. Vous allez voir s'ils vont donner 5 francs. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. C'est grâce au gouvernement de docteur, du docteur. ça du président Fakonde. Grâce au docteur Kassori là. Vous allez venir qu'on degré ou de force dans leur plan. Oui, il faut les condamner. Il faut les salir après qu'ils vont les gracier, Nous on s'en fout de ça. Si vous voulez la condamner les mille ans, vous pensez que vous allez rester. Et moi je suis, je suis d'autant convaincu que ouais, vous allez mal finir. Maman dit Doumbouya, t'es bien que tu es en train de construire. Si la France veut là, elle n'a qu'à te soutenir comme elle, comme ils veulent. Mais maman dit tu vas dégager. Tu n'es qu'un bandit. Hein Aujourd'hui, à part la misère, qu'est-ce que vous, vous pouvez donner Donc, euh, restez vigilants. Les Bala, ils ont pris des jeunes militaires, comme avec le procès de 28 septembre, ils ont expliqué, dans le cas de Kalea, ils sont en train de faire pareil. Quatre pick-up ils prennent des enfants ils les font descendre à Conakry ils savent que non ça va chauffer ce jour-là mais je vous dis si vous voulez amener l'armée française mais le vin ça va se savoir si vous voulez encore distribuer de l'argent mais vous allez connaître la colère du peuple ce jour-là des bonariens des vauriens 14 000 personnes à la fonction publique dans les mines aujourd'hui tous les projets sont totale, euh, aux arrêts. Vous allez venir vous flanquer ici quoi, et procès des anciens dignitaires. Moi, je vous ai dit dès le départ, c'est ça leur seul argument, se servir de la justice, se faire passer comme si, eux, ils sont propres Des vauriens. On vous dit de présenter vos biens. Vous avez présenté, bande de voleurs que vous êtes. Bande de voleurs que vous êtes. Maman dit, combien de bâtiments aujourd'hui Maman dit, a combien de bâtiments ce narco, il avait quelle entreprise en Guinée Ce bandit de Mamadi Doumbouya, il avait quoi Ses amis aujourd'hui, ils sont en train de construire partout. Vous pensez que le reste de Guinée, là, nous sommes dans Kadina Namogera, Iname, Agnès, Anafit, tous ces programmes là. Mamri, c'est le docteur Kassouri. Chercher cherchez des contrats, la route, tous ces trucs-là. Vous êtes en train d'humilier ces gens-là. Ah non, le reste de Guinée, dans Kanana Moutam on va se mettre derrière Mamadou Doumbouya, un bandit, un narco. Prenez, retirez leur maison. Vous pensez que vous allez rester éternel En Guinée, il y a eu euh, Feu Ahmed Sekouturé, père à son âme. Feu Général Lance Raconte, père à son âme. Ils sont passés. Dadi s'est passé. Général Sekouba Konati est passé. Le président Alpha Kondé, non si le bandit pense que lui, il est éternel, il va mourir au pouvoir, allons-y seulement. Si vous pensez que oui, votre plan B, vous allez détruire les grands partis et vous allez imposer. C'est qu'il n'y aura pas de paix dans ce pays. Regardez-moi des bandits. Vous allez venir vous imposer sur les Guinéens. On dirait nous sommes des enfants. Vous allez imposer votre système. Allons-y. Voilà, ça va mal terminer. Et, mon mari n'a pas dit le jour du coup d'état que lui n'est pas venu pour servir un individu. Si le reste de l'armée là, si ceux-ci là sont maudits, ils vont te servir aussi, tu es en train de détruire le pays. La dette aujourd'hui, 34 000 milliards, 34 000 milliards, allez-y demander, les gens au trésor, allez-y demander, des rien à part faire sortir de l'argent. Le vin c'est la mobilisation, on va continuer encore, ils ne feront que qu'endetter. Si vous voyez que leurs ministres se promènent à travers le monde, il n'y hey, a plus d'argent. Président, le a organisé des élections avec des fonds propres. Hein Guichet unique, c'est lui. Quand on veut lutter contre la corruption, on commence par ça. Les fonctionnaires étaient payés à partir du 23, 24, 25 Bande de vauriens que vous êtes. Vous avez fait quoi Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux Même son appui que vous parlez là. Il y avait combien dans les caisses Il y avait combien dans les caisses là-bas 50 millions pour le nouveau dépôt. On dit d'enlever en ville pour aller à Frocaria pour euh, aménager Afrocaria. Il y avait déjà 50, 50 millions de dollars de vauriens. Vous avez bouffé tout cet argent. Vous allez venir nous parler quoi, <rire> avec le, des fonds profs du gouvernement. Mais parlez des 50 millions de dollars que vous avez trouvés dans les caisses de Sonapi. Qu'on parle de ça. Le président Fakonde pouvait prendre les 50 millions là pour faire autre chose. C'était pour le nouveau dépôt. Mais vous ne parlez pas de ça. Et le contrat de gaz avec les Américains, ça c'est un contrat déjà signé depuis le temps du président Fakonde. La dame qui était en train de signer les documents, elle était ambassadrice en Guinée. Parlez de ça. Bande de vauriens. Vous pensez que les Américains vont venir signer un contrat avec des, des narcos Ça c'était des contrats déjà. Tout était déjà réglé qu'au Gomu. Gomu est venu chercher quoi? Gomu a signé quoi aux États-Unis? Il est venu ici, un vrai villageois. Vous avez vu Gomu en train de signer des partenariats ici? Et puis on, des, des petits euh, euh, communicants. communicants, ceux qui ont dit Gomu il ne connaît rien. Et regardez, il a signé un accord de 300. Ah non mais ça dit qui que la dame qui était assise là, elle était ambassadrice. Nanou mourra cadre de Romane. Grâce au gouvernement du président Fakonde. Au contrat n'est Mais vous allez voir s'ils ils vont donner 5 francs. Et comme le Kresomane ouïra. Autant, mais Dougoula n'a Vos ministres là sont sortis là. Montrez-moi un contrat. Montrez-moi un contrat qu'ils ont signé. Hein? La Banque Centrale. Vraiment un déficit de 34 000 milliards aujourd'hui. La Banque Centrale. 34 000 milliards. C'est-à-dire. Vous prenez, même le temps de n'a Conté, vous associez au temps des Dadis, au temps du président Fakonde. Nous n'avons jamais eu de perte. Je vous ai dit comment les bandits là, ils sont en train de s'enrichir. C'est incroyable. Voici des gens comme les Joulde, garage du gouvernement. Depuis le temps de Sekouba Konate, ils ont monté des factures envoyées pour payer à la Banque Centrale. Ils envoient des factures que l'État doit à ces gens-là. 100 milliards, 200 milliards, ces factures, c'est-à-dire des gens comme les Amara ou bien des Djibas, ils mettent une influence sur la Banque centrale, on paye ces reçus-là qui ne doivent même pas être payés. Si c'est 50 milliards, si c'est Amara, on lui donne 15 milliards. Voici comment les gens-là sont en train de s'enrichir sur le dos de l'État pour dire, oui, c'est pourquoi ils ont endetté. Le, avant le coup d'État, le président Fakonde était en train d'auditer tous les départements. Presque il y a des ministères qui n'avaient pas de budget parce que le président Fakonde voulait voir clair dedans. Si vous de vous rien vous venez, si ce n'est pas rénovation, il sort l'argent. Vous pensez que les gens sont bêtes, les Guinéens sont bêtes. C'est pourquoi les bandits-là ne veulent pas partir. 34 000 milliards, je dis bien, 34 000 milliards de déficit. 34 000 milliards. C'est incroyable. Si vous voyez qu'ils n'arrivent pas à recruter, il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Vous pensez que c'est la France qui va les donner La France ne donnera rien à la Guinée. La France ne donnera rien à la Guinée. Même avec Simandou, ils ne donneront rien à la Guinée. Aujourd'hui, le bandit n'arrive plus à dormir. Vous pensez que c'était de la magie Le président Fakonde, c'était un don. Il avait les hommes il était capable. Mais vous, des vous rien, vous pensez que c'est être gros, grand, bête 34 000 milliards. On va rembourser ça quand maintenant. Le président est venu. La Guinée est endettée. Il a tout fait. Ils ont annulé ces dettes-là. Vous vous venez en un temps record, une année et demie seulement. Tu entends mourir. Que non, les bailleurs de fonds, les élections, de financer. Tu n'as pas menti aux Guinéens que tu as mis 400 combien de milliards, 400 milliards, tellement que, ça dit, tellement c'est des, pour ne pas dire des blancs-crocs, ils viennent mentir aux Guinéens qu'on a, et eh, eh, son département, ils ont mis 400, comme si eux, ils avaient un compte à part qui n'est pas la Banque centrale, pour dire qu'ils ont mis 400 millions. Et 400 milliards de francs guinéens pour les élections. Le président va qu'on a organisé les élections avec des fonds propres. Vous allez venir jouer avec nous. Vous allez venir jouer avec l'esprit des Guinéens, qu'on va continuer à croire à votre démagogie, vos mensonges. Hein? En tout cas, dit Kaba, si ce n'est pas vraiment de la démagogie, comment on peut dire que ces gens-là, vous venez mettre vous mettez quatorze personnes, il y avait trois fichiers à la fonction publique. Où les gens étaient en train de travailler là-dessus, c'était presque fini. Les bandits viennent sans chercher à vérifier. Ils font des soustractions. On dit telle personne doit aller à la retraite. 14 000 personnes dans un pays. Et maintenant, ils viennent dire, non, maintenant, on aura un fichier seulement. Et c'est ce que le présent tous ces régimes qui sont passés, il y a eu des fichiers, le travail était déjà fini. Comment le président Fakonde, son gouvernement s'arrangeait à payer tous ses fonctionnaires à partir du 23, 24, 25? Quel est le travailleur qui n'aimait pas ça Il y a d'autres qui, qui attendent jusque le 10. 15 pour être payé. Vous pensez que les gens sont bêtes Si c'est les futilités. Prendre un avion de 49 places pour aller chercher. Quoi? Ouais, voilà, Mamadi il est allé chercher. Que ce soit lui ou pas lui, d'autres allaient le faire. Il pleut déjà, qu'est-ce que vous allez arroser Il pleuvait déjà, qu'est-ce que vous allez arroser c'est trouver des milliards pour, le, pour les barrages ou bien c'est prendre un avion qui n'est même pas acheté, qui n'est ni un don, qui n'est ni un prêt. Juste qui sert à transporter les bagages des narcos. On vient pour saper cela. Oh, vous avez vu l'importance de notre avion. Avion qui n'a pas été acheté, approuvé par le CNT, ni par le ministère du budget, lui-même qui nous a dit que ce n'est ni un prêt, ni un don. Non ah, mais Le Guinéen le Guinée est bizarre. C'est-à-dire que des bandits sont en train de faire de la démagogie. Nous donner qu'à l'État soit petit. Si le président Fakonde voulait doter la Guinée de 15 avions, de lignes, de 100 millions, il pouvait le faire. Mais nos priorités c'était quoi L'électricité. Et même ça aujourd'hui, regardez. Le retard de soit petit aujourd'hui. hein Parce qu'à cause des bandits, il n'y a plus de confiance. Les gens ont peur de donner de l'argent à ces bandits. Ce sont des narcos. Et un pays où on saisit trois tonnes de cocaïne, c'est que ce pays-là n'est pas devenu plate tournant. Trois tonnes de cocaïne, c'était devant tout le monde ici. Et c'est pas l'ouette qu'on a vu qu'il a, il a brûlé ça. En plein centre-ville, des menteurs de voleurs, qu'eux, ils ont brûlé trois tonnes de cocaïne, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars. Alors Dougoulana, n'amégaira, et Rawali. Mamadi Doumbouya, Rawali préféré. Son clan, les Ahmed Durak, Erawali préféré. C'est eux qui vont prendre. La valeur de 400 millions, 3 tonnes de, coca 3 tonnes de cocaïne, et brûler ça. On a eu l'effet au Américains Américain est à mon préserve, Américain est à et mon préserve. Et n'afrahomalonga n'agabop. C'est pourquoi j'ai dit, on aura de On bêtise. Au ta narcot. Off Amérique, vous partez que dans les pays arabes. Off Amérique, vous y êtes trompé. Off Amérique, trompé vous vous allez venir ici. Des bandits de grands chemins comme ça. En tout cas, la mobilisation, la mobilisation c'est le vin. Je vous dis, la peur est dans leur ventre. Ils sont en train d'aller prendre les jeunes militaires en formation pour les envoyer à Conakry, même si vous faites ça. Hey, le peuple affamé, c'est le mois de Ramadan qui est là. Avant le coup d'État, le sac de riz, 200 et quelques. Nous sommes à 340 000. Le, le kilo de sucre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, vous avez apporté Le président Condé, on a connu ici COVID. On a connu COVID. La Guinée, cela dit Ebola d'abord. La Guinée coupée du reste du monde. Mais notre économie. Hein vous pouvez taper ici. Croissance économique. Hein Sur Google. 16, 17, 18. Avant même le coup d'État. L'économie guinéenne se portait bien. Grâce au président Condé. Mais vous les bandits. Regardez les statistiques aujourd'hui, tout est rouge. 34 000 milliards de déficit. Vous avez fait quoi avec cet argent Des mamayas tournés, tournés bidons, des milliards et des milliards tournés bidons. Regardez, c'est tout ce qu'ils savent faire. Comment on peut prendre l'argent Ministère du, de, de l'éducation, que pour les examens, il faut mettre des caméras dans les salles de classe. Chez moi, à Damarouti, il y a courant là-bas. Si ce n'est pas des groupes. Il y a l'électricité là-bas, pour ne pas parler des autres villages. Vous allez mettre des caméras, vous pensez que c'est cadeau, c'est comme ça Vous, vous avez quelle centrale aujourd'hui Où vous allez pouvoir regarder tout ça Même ici aux États-Unis, vous n'allez pas voir ça. Mais de la démagogie, tout ça pour dépenser des milliards, ils vont se faire de l'argent pour faire de la, des surfacturations. Quelle question de caméra hein Le pays où il n'y a même pas assez d'Internet vous allez venir nous dire, ah non, et tu entends des démagogues parler de ça. Vous êtes incapable de payer les, contrats, les, les enseignants contractuels. Vous allez parler de quelle caméra Vous êtes incapable aujourd'hui de doter la Guinée des meilleurs enseignants. Vous allez venir nous parler ici des caméras. Caméras de quoi Caméra de quoi Ça change quoi Il y a des écoles aujourd'hui vides, il n'y a pas d'enseignants. Au lieu de remédier à ça, non, que c'est des caméras, des bandits réunis, qu'on va vous aimer. Non, à mon voilà, à mon Non, les militaires guinéens, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème avec les militaires. Mais franchement parlant, ces narcos-là, vous devez tout faire pour faire partie de ces narcos. Mettez les cœurs. Ils ont peur, c'est pourquoi je ne donne pas de rendez-vous pour faire mes vidéos. Parce que chaque fois que je donne, oui, ils appellent leur, les bandits là, les hackers là, attaquer nos pages pour perturber, pour ne pas que les gens voient nos directs. Pour ne pas que les gens voient. Mais je vous ai dit, vous vous fatiguez. <rire> Moi, quand je finis mes directs, il y aura des vidéos copi collées, Il y aura mes vidéos sur YouTube. Je vous ai dit, je n'ai pas de compte YouTube. C'est vous, vous vous fatiguez. Moi, mes messages sont reçus 5 sur 5. 5 sur 5. Voilà. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Les gens que vous payez là, c'est vous qui dépensez de l'argent. Hein? Ils sont venus les véhicules des anciens dignitaires. Oui, on va, on va faire aux enchères. Ça dit, tellement que m'a dit Dougoula, ça dit, quand je le regarde... Un vrai démagogue. Un faux type. Il pense que c'est la démagogie qui avance un pays. Et ceux même qui l'entourent, ils sont trois fois ignorants que Mamadi. Ça dit, toi-même, tu ne sais pas que celui qui est devant toi, qu'il est ignorant. Toi-même, tu es, tu ne sais pas que tu es encore ignorant. Et vous êtes là à suivre, Mamadi. Regardez la situation de notre pays. Les dadis ont fait leur transition ici. Ils n'ont pas mis les gens à la retraite. Ils avaient déjà fait la liste de ceux qui devaient partir à la retraite. Mais ils ont continué à payer. Il y avait la confiance lorsque les Secouba étaient là. Parce qu'il y avait un premier ministre de consensus. Les partenaires avaient confiance à la Guinée. Mais vous, les bandits, même un président élu, ceux qui ne fait pas, c'est ce que vous faites. Vous pensez que les partenaires-là, ils vont avoir pitié de notre pays Surtout des narcos comme vous Vous êtes déjà connus par le monde entier. Votre métier est déjà connu. Vous pensez que les saisies de 3 tonnes de cocaïne, que ce n'est pas partagé Dans les ambassades, c'est partagé. C'est connu qu'en Guinée aujourd'hui, on n'a que des narcos. Les quatre personnes. Je vous ai dit, mon problème aujourd'hui, l'armée, c'est quatre personnes. Idi Amin, Bala, Amara, là il m'a dit. Le reste des militaires, là beaucoup ont été trompés ici. Surtout les officiers malenqués. Les jeunes forestiers aujourd'hui, regardez. <rire> je vous, a... Moi, je vous avais dit dès le départ, vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Depuis l'histoire de nos parents, là, Dadis, les chogoro, les Pivi et consorts. Aujourd'hui, vous avez vu tous les jeunes forestiers qui étaient autour de lui au départ. Il vous a tous éloignés. Vous avez cru que le gars, c'est quoi moi, je vous avais dit, mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, ce n'est pas les mercenaires, même des blancs mercenaires aujourd'hui, autour de lui. Vous ne connaissez pas Mamadi Doumbouya. Il n'a qu'à douter de vous. Il finit avec vous comme il a fini avec les Djané, les Kouyaté, les Souma et tant d'autres. Mais on vous parle, vous pensez que non, on est contre la Guinée. On ne veut pas ces bandits-là. Tant que ces vauriens sont là. Non. Mamadi est en train de construire. jour et nuit. Des chantiers. Sans arrêt. Amara, pareil. Les Djiba, tous ces gens-là. Et ils sont là tout en, en nous parler de corruption, personnalisation. Bon, allez-y dans des ministères. Ils parlaient de personnalisation. C'est-à-dire, non, Mamadilako, à mon bon, quoi. C'est énervant. Personnalisation, personnalisation. Allez-y dans des ministères aujourd'hui. Madame la ministre a sa petite soeur derrière lui. Madame la ministre a, a son cousin, son, euh, sa cousine à côté. Madame la ministre, il y a des, il y a des ministères aujourd'hui c'est rempli que eh, eh, eh, c'est en ces fonds quoi ils le font c'est en ces fonds, entre familles et pourtant c'est lui qui était là en train de tenir des discours des beaux discours non, personnalisation de la chose publique Bakary vient à la caisse nationale de sécurité sociale tous les directeurs qui étaient là-bas calés ils ne sont même pas accusés pour corruption, rien. Ils les enlèvent tous. Il met ses amis. Caisse nationale. Maintenant, l'argent sort. Personne ne sait comment l'argent. Où l'argent part. Des milliards et des milliards. L'argent des travailleurs qu'on doit prendre pour aider les retraités, pour soigner les retraités. Des milliards. On avait vu la Bacar ici. Diallo nous dire que Baccaré a fait des recettes de 40 milliards. On dirait que c'est une banque. C'est l'argent il ne fournit rien du tout. C'est le prélèvement sur le salaire des gens. Si tu refuses de dépenser, oui, l'argent va être là. Mais actuellement, là, après avoir mis tous ses amis, hein, de demandez maintenant combien il fait comme recette. Abaka Diallo, allez-y demander. Allez-y demander à Abaka Ressila de la Caisse Nationale. C'est combien sa recette aujourd'hui Le jeune qu'il a enlevé là-bas a fait 30... 38 milliards. Non, 36 à 38 milliards. Il a dit non. Que le GAN, n'a rien fait. Il a enlevé. Mais il a mis ses amis. Des gens qui ramassaient des ordures même, ici au Canada, dans les hôpitaux. Il a nommé des gens là comme médecins chefs là-bas. Parce que les gens sont des imbéciles, quoi. Et tu, quand tu entends ces, ces faux là, ces là, ces vagabonds, <rire> c'est par amour que je suis rentré. Tu vas laisser un salaire de 8 000 ici pour aller pour un salaire de combien De 20 millions de 30 millions, quelqu'un, tu es payé ici à 8 000. Et tu entends ces gens là dit non, moi je t'ai payé à 8 000, à 10 000, mais par patriotisme. Tous des menteurs, tous des voleurs. Un réseau de voleurs, Caisse Nationale. Même il est incapable aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de la Caisse. Des voleurs réunis comme ça. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous voulez qu'on laisse ces vauriens là Dites-nous quel changement ils ont apporté depuis le 5 septembre. Le déficit à la Banque Centrale, c'était cool. Mais aujourd'hui, nous sommes à 34 000 milliards. Vous avez vu, quand ils sont venus, il y avait de l'argent. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils n'ont pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, maintenant, vous allez, entendre, vous allez entendre ça dans ces deux jours-là. Et ils sont coincés, ils sont pris jusqu'au cou. Ils sont pris jusqu'au cou. Il n'y a plus rien. Rien. Ils ont augmenté les tarifs douaniers. L'impôt partout. Ça fait que les commerçants, ceux-mêmes qui alimentent les caisses de l'État, sont en train de fuir. Les opérateurs économiques. Beaucoup ont quitté la Guinée aujourd'hui. Par la faute de ces incompétents, de ces bandits, de ces vauriens. Quelqu'un qui est assis, tu le prends, tu le mets directeur d'un département. Il n'a pas d'expérience. Il ne sait même pas comment ça se passe. Regardez le port de Conakry aujourd'hui. D'abord, l'État perd, les dockers qui étaient là-bas, le nombre de travailleurs de Banabana du port jusqu'au dans les marchés. Les Banabana qui venaient à Madina se faire eh, 50 000, 100 000 en déchargeant les conteneurs. Tous ces boulots là c'est terminé. Un commerçant qui avait l'habitude d'envoyer trois conteneurs. Ben regardez, les commerçants seraient venaient débarquer leurs marchandises à Conakry envoyées en Sierra Leone commerçants libériens, les hommes d'affaires débarquaient au port de Conakry mais le port de Conakry est devenu cher aujourd'hui les Sierra Leone, les marchandises passent par la Sierra Leone, par le Libéria si on vous dit encore des Guinéens envoient leurs marchandises aujourd'hui par la Sierra Leone et le Libéria, mais qui perd c'est vous rien on vient, on manque de respect à, au général, des gens comme le général Toumanou Touré et Toumani Sangare, au lieu de se servir de leur expérience, on vient, pas de recyclage, comme des maudits, comme si eux, ils sont tombés du ciel, comme si ceci-là, ce ne sont pas des Guinéens. Ça dit, des futilités se flanquer, nous dire, pas de recyclage. Pourtant, c'est des tonneaux vides. Ils n'ont rien dans la tête. Bande de vauriens. Et on voyait des journalistes encourager ces bêtises. Un vaurien comme Amara, des vauriens comme les Bala, des vauriens comme Laïmadi, des vauriens comme les Djiba, se flanquer. Traiter des gens, des docteurs, des professeurs qu'on n'a pas de recyclage. Une insulte. Regardez aux états unis ici. cest à qu'on est là à encourager des bêtises, des vauriens. Les conséquences sont là, directes, une année et demie. 34 000 milliards de déficits actuellement. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas de partenaire. Il n'y a pas de confiance. Personne ne va envoyer quoi que ce soit à la Guinée. Personne ne va prêter la Guinée. Ils sont fauchés avec des sorties, des dépenses inutiles. Vous les voyez, ils sortent. Au temps du président Fakonde, c'était comme ça. Des promenades de Ousmane Gawa. Vous pensez que c'est avec des fonds propres C'est toujours c'est l'État qui dépense. Vous vous imaginez quand ces gens-là, ils font première classe, ils viennent. Combien qui sont sortis Il y a combien de, de membres du gouvernement ici actuellement Ils viennent juste s'asseoir aux Nations Unies pour regarder les gens. Ils ne prennent pas la parole. Ils ne gagnent rien dedans. Oh, on est invité. Oui. Vous êtes dans le serre de Nations Unies. Il faut vous allez venir. Mais qui dépense C'est vous-même. Quand c'est les Nations Unies qui payent vos billets. Quand c'est les Nations Unies qui payent vos billets. Hé, hey, la Guinée qui On doit se réveiller. Ces bandits-là. Moi, je vous dis, hein, Ce n'est même plus question du président Fakonde. On doit se battre pour enlever ces vauriens à la tête de la Guinée. Tant que ces bandits-là ne, ne dégagent pas, la Guinée n'ira nulle part. Je vous dis, ce sont des bandits, les quatre personnes. là Moi, mon problème, c'est les quatre. Mon problème en Guinée aujourd'hui, c'est les quatre. Là, il m'a dit, Bala, Amara, Idi Amin, les quatre personnes. là Beaucoup de gens de l'armée ont été manipulés, même les enfants qu'ils manipulent. C'est les quatre personnes qu'on doit dégager. L'armée, vous laissez ces quatre personnes. Déjà, vos conditions de vie, c'est le mois de Ramadan. On dit, c'est votre coup d'état. Qu'est-ce que vous avez eu Cessez, cessez, cessez, on m'a cessé sur ta photo. et na obouré ma faka faka on a na ma soufé, Odore. Bandina bandi na saura bafé, le gros traite n'a mouru, tu es flanqué au Maroc aujourd'hui, il est d'enfanté, il y a des gens qui disent qu'eux ils prient, et puis ils sont là à soutenir la trahison, tu as n'a l'année, al diwala soroye, ce n'est pas Namourou qui a fait le président Fakonde du président Fakonde. C'est le président Fakonde, il s'est battu. Les gens ont eu confiance en lui. Il a nommé, ce n'est pas Namourou qui a nommé le président Fakonde. Donc c'est un traite d'enfanté. Aujourd'hui, Dumbuya n'a pas trompé. Comme un chef d'état-major, un simple commandant d'unité. Toi, tu doubles. Ni d'un Tu as cru que tu as trahi le président Fakonde. Dieu dit non. Attends. Je vais te montrer. C'est pourquoi je vous ai dit. Quand un peuple est ingrat envers, euh, envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, il vous donne un présent, il fait tout. Il n'achète pas le monde de 400 000. Il ne va pas acheter, ça à dire prendre des avions même pas dans les caisses de l'État pour transporter ces marchandises de drogue. On vient, on applaudit pour ce vaurien. Alors ah ouais, c'est ça, conséquence directe. C'est ce que nous sommes en train de, de subir aujourd'hui. Et les Namouris, tu es au Maroc. La dernière fois, Doumbouya envoie sa maman. Même toi, on ne t'a même pas appelé. Eh, Namouri, Il t'a La dernière fois, la maman de Doumbouya est partie en visite au Maroc. Toi, on ne t'a même pas appelé. Il m'a été Tellement qu'il n'a même pas confiance en toi. Lui, il est traite. Mais toi, tu es traite pro max. Il sait que toi, tu es traite. Même sa maman, il ne veut même pas, pour ne pas que non, tu fasses quelque chose à sa maman. Il envoie sa maman au Maroc. Toi, tu entends seulement. Mais tu ne t'approches même pas. Tu ne peux même pas t'approcher de sa maman. Emma Eta moneli. Hein? Yokurusaka, président Fakonde Yokurusaka. Huit ans, tu étais le chef d'état-major adjoint avant la mort de Kelefa Diallo. Chef d'état-major adjoint. On te prend, on te fait chef d'état-major. Pendant combien d'années? Chef d'état-major adjoint et chef d'état-major. Ça dit combien d'années? Toi, tu es toujours dans le beurre. Budget de carburant, plus de 6 et quelques milliards. C'est-à-dire quand je vois, ces vous là nous parler de Dr Diané, ministre de la Défense. Il y a les attendants de, de, de l'armée, des gens qui géraient des milliards, pas le ministre. Le ministre, il a un programme, voici ce qu'on veut. Il établit, ce n'est pas le ministre qui gère. Il y a des trésoriers dans l'armée, il, il y a des départements, ceux qui géraient. Mais c'est Docteur Djané, parce que oui, quand on dit RPG, Docteur Djané, oui, quand on dit des fidèles du président Fakonde, Docteur Djané, c'est Docteur Djané qu'on Je vous dis, votre hypocrisie là, ne jouez pas. Suna Moussa Fanaïté là-bas, c'est l'ami de Girassi, les sponsors, les soutiens du CNRD. Moussa Fanaïté, c'est un grand, non Mais pourquoi on ne parle pas d'eux Oui, tout simplement, quand tu es ami avec eux, tu n'as pas de problème. C'est les politiques qu'on attaque, c'est ça la vérité. Rien d'autre que ça. Il y a des gens qui, a, qui géraient des finances. eux-là, on ne les a pas touchés. Parce que c'était les amis de Dumbuya. C'était les amis de Amara. On les a dit sortez. Mais c'est le. Docteur si s'il voulait fuir, il se reprochait de quelque chose. Il n'était pas, pas loin. Chez lui et l'ambassade, ce n'était pas loin. Il pouvait sortir. Il se déplaçait. Il pouvait aller à l'ambassade. S'il se reprochait de quelque chose. Damaro, pareil. Regardez encore ces mensonges de Ali Touré. Quand la CDAO lui demande, il va dire que nos cadres n'ont pas payé de caution. Combien ont payé des cautions que ce farfelu, ce vaurien de Ali Touré dont j'ai parlé ici. Regardez. Je crois que... Attendez. Ce vaurien de Ali Touré. Je vais vous montrer. J'ai assez d'images, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il avait fait. La fille qui avait détourné la fille qui a détourné ses 300 000. Il a donné 340 000. La fille a pris... Elle a pris... Voilà. Ça, c'est quelques audios de lui et de la fille. Salut, mmh. ça, a détouré, ça. Mmh. Voilà. Vous avez vu? C'était le, le, le montant. 340. La fille, elle était à la banque. Voilà. Elle était à la banque ce jour-là. Elle est allée chercher l'argent ce jour-là. Hein? Pour vous dire combien de fois le type est malhonnête. Attendez. je À chaque fois, je vous dis, je vais vous montrer euh, le document qu'elle a quand la fille a refusé. Voilà. D'ailleurs, ça c'est la fille, ça c'est l'une des voitures. Quand elle a pris l'argent, voici l'une des voitures qu'elle a achetées quand elle arrivait en Europe. Voilà. La fille, et eux, j'ai dit à la fille, si tu donnes 5 francs à Ali, c'est que toi tu es maudite. Tu es maudite. C'est ces bandits-là qui vont venir s'asseoir, nous parler. Hein? Et même quand elle était en direct avec la fille, voici l'une preuve qui est là même. Poro, je pense que, vous pensez que ceux que vous êtes en, les gens que vous trompez dans ce pays là. Moi je vous ai dit, j'ai tellement de dossiers sur vous. Voilà, c'était à cause de la fille, mais elle est déjà, voilà. Voici, vous avez vu, voici le document qu'elle a envoyé à l'aéroport. Vous voyez c'est la photo de la fille que Ali Touré, il était couché avec la fille la nuit. L'un des ministres a appelé, l'un des ministres a appelé à 1h du matin, Ali Touré, l'angoué, tellement que l'angoué a mentonné Il dit à la fille le matin de donner son argent parce que non, nous, ministre Betenara. Donc, quand il a commencé à menacer la fille maintenant, c'est là qu'elle m'a contacté. Et moi, j'ai tout fait. Un cobre rassemble à pour pays limitrophe, à Ramine. J'ai dit, il ne faut même pas aller chercher parce qu'elle avait ouvert un compte à devises. Mais actuellement, ne vous inquiétez même pas. Elle a tout vidé. Elle s'est retournée encore en cachette. Elle a tout pris pour sortir. Donc, comme il s'est fait autant bandit Hein? Vous avez vu C'est ce qu'elle avait envoyé. Voilà. Elle a deux passeports. Voici le passeport. Bon, je ne vais pas trop. Voilà. Voilà. En quelque sorte, voilà le passeport guinéen que Ali, lui-même il payait le billet, il logeait la fille dans les hôtels. Donc il y a un hein? rafala mamo també, au nom de ma scefala de autant bandit au roma langue, au nom de cefala mamo també, Mounieti, Temedi ra 300 000 euros, 300 000. Amoun de menacer il envoie le nom de la fille l'aéroport que si au directeur hein, de l'aéroport que si la fille arrive de la saisie la fille aussi sort avec un autre ministre et demande au ministre de demander au directeur et biri hein, l'autre a demandé on dit c'est le dernier nom. mais le directeur c'est pas sa faute parce que c'est la crief ils vont croire que c'est une fille qui travaillait dans l'administration pourtant elle, elle est là en Europe allez envoyer de l'argent à ça sera des trucs des bandits comme ça. autant Allah, on autant eu un enfant. Il y a eu un a eu un enfant. Il y a eu un enfant qui me dit qu'il y a eu un enfant qui me dit qu'il y a eu un enfant qui parce que je n'ai pas fait qu'il y a eu un enfant. y a eu un enfant qui me Voilà. Je n'attaque personne si j'ai pas de preuve. Et je n'ai peur de personne en plus. Autant bandits, des, des voleurs comme ça. C'est la fille même qui a été témoin avant de faire Europe. Tous ces bandits-là, ils font de l'arnaque aux anciens dignitaires. Moi, c'est pourquoi je dis hein, l'ancien dignitaire qui paye 5 francs, qui a peur d'aller en prison, c'est bien fait pour vous. Parce autant, on dirait que la, le pays-là, même au Mounyenati, des bandits sont en train de voler. Vous vous prenez, c'est-à-dire, vous avez peur. Vous vendez vos maisons pour aller donner des cautions en cachette à ces bandits-là pour ne pas que autant vous Vous pensez que ces gens-là vont rester Quand la Guinée appartient à ces voleurs-là, au lieu de, de vendre vos biens, donnez ça à vos enfants. Est-ce que vous avez, vous pensez si vous allez revenir encore aux affaires? Où y était fini Miskin? Pour des bandits qui viennent, ils sont en train d'anarquer le peuple. Pourquoi vous allez accepter cela? Ces bandits envoient des milliers à leur, et, et de dollars à leur leurs familles. Allura à Kolon, à un réseau Réseau Colomb, tous ces cadres là par la Belgique, marché noir qu'on a créé, et, et, et, et dollars nous héros ils vont retirer. Plus de 40-50 000 en Europe là-bas, autant bien mouma kolo, comme en Amérique ici, des bandit de roma langue, autant bien ala limane, aura Moi, c'est à cause de certaines personnes, je ne veux pas trop exposer. Moi-même, rien de ça fait problème, tout, nanatoire. Sinon, aura secrétaire, de tani on kolo. On kolo. Sinon, nous nous, on nous, nous, arabi Des bandits comme ça là. Pensez que le peuple, vous allez endormir le peuple. Monsieur à mon compte. Pourquoi vous êtes contre nous Pourquoi vous êtes contre nos pages Hein eh, eh. Non, Ali Touré, il va, ça, les gens de la CDAO demandent de libérer les gens que qu qu les gens n'ont pas payé de caution. Combien de fois les gens ont voulu vraiment payer de caution Wallah, vous allez tous avoir honte ici. Moi, je vous dis, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Comment des gens on les demande, présentez-vous bien Où est le mal dans ça Deux ministres de la justice, ils les ont tous mis à la porte. La dame a demandé, ah, si vraiment on veut juger les gens. Parce que Guinée a été était coulo. Celle qui était est, est, est, ministre de la justice. Ara cabinet naï, elle gagne sa vie, elle sait comment gagner sa vie. C'est pourquoi elle a dit, Biringa a bien eh, eh, massé. Mais des amarades, des vauriens et femmes, c'est là. C'est ces ci ils ne peuvent pas On vous demande, quand tu veux juger les gens-là, il faut montrer, parce que ce pays-là ne vous appartient pas, ce n'est pas votre bien. Avant de dire à quelqu'un mouillentir, où il est rentré, il a volé. Toi-même, en rentrant, tu as combien avant de rentrer Ça, ça va rester là. Nous, Allah, on va se réveiller un beau matin. Parce que Alayat Motima, injustice, on a n'a pas fait. Vous êtes en train de humilier ces gens-là. Nous, Alayat, Alayat on au Bé. Vous savez, Mamadi Doumbouya, Mara Falaouber, c'est un Dugula, un vrai Dugula. Parce que lui, il est téléguidé. Nana Falaouberto, il y a mis nana téléguidé fait. Mais à Colom, fait Nagara. Sinon, quand il est venu les premiers jours, les premiers jours quand Mamadou Doumbouya est venu, il a arrêté quelqu'un, il a insulté quelqu'un. D'abord les médias, ils l'ont induré en erreur, maintenant ils l'ont poussé à casser les maisons déjà. Quand tu viens pour une transition, personne n'est t'a élu. Si tu, si tu ne cherches pas à plaire aux gens, tu ne vas pas chercher à faire des bêtises comme tu es en train de le faire. Mais ils ont fait tout ça pour le rendre impopulaire et c'est bien fait pour lui. C'est le prix aussi de la trahison. Vous cherchez à convaincre les gens, vous payez les gens aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait manifestation. Les gens sont fatigués de vous, Mamadi. danka, danka, n'ka dans le même si c'est blanc, toi tu ne vas pas voir. Même si c'est bon là, tu vas pas voir, Mamadi. Aujourd'hui, vous, vous êtes en train d'accumuler des milliards. Heureusement que vous-même, vous avez mis la Krieff là. Vous n'êtes vous pas invisible. Ces maisons là, seulement que vous êtes en train d'acheter en Côte d'Ivoire un peu partout. Même ça, l'État guinéen va saisir. Nous savions où ça se trouve. Même si vous mettez au nom de d'autres Guinéens, nous allons saisir ces juridictions-là. Le Guinéen, il fait quoi là-bas Et vous allez voir, c'est pendant votre transition-là que ces maisons-là ont été achetées. Combien de véhicules volés en Guinée vous avez envoyés en Côte d'Ivoire Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce réseau Almiria, la Kaleko, moi je vous ai dit. C'est-à-dire les... je ne cherche même pas l'information. Les Guinéens, quand ils voient là, ils vont me dire. Et c'est ça. Est-ce que moi, je suis journaliste pour chercher Ou bien j'ai besoin d'infos Je vous ai dit, quand les Guinéens voient là, ils vont donner. Hein? Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez démentir de moi ici, quand je donne l'info Des bandits réunis comme ça, des narcos. Cambré, balou, ma fenêtre, Voilà, vous pensez que le pouvoir, c'était facile vous, On va venir gros, grand, bête. Aujourd'hui, là, vous avez senti, non Hein Vous avez bien senti maintenant que... Ah non, le président Fakonde, c'était de la magie. Hein. Non, le président fa Fakonde était fort. Ebola. La Guinée coupée du reste du monde. Mais l'économie guinéenne, pack. Crise politique. Mais l'économie guinéenne se portait bien, pack. Covid, ça dit six mois, l'eau cadeau, l'électricité cadeau, transport public cadeau six mois. Le seul gouvernement, organiser des élections avec des fonds propres, une fierté pour un pays africain. Vous vous tendez la main jusqu'à présent. Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. Vous avez mis des gens en prison, mais vous êtes incapable d'organiser de, des élections avec des fonds propres. Vous êtes incapable de recruter les travailleurs à la fonction publique. Vous, vous avez fait quoi de mieux que le président Al Fakonde À part mentir, à part faire de la démagogie. Vous, vous aimez la Guinée mieux que le président Al Fakonde Quand le président Al Fakonde s'arrêtait devant le président ivoirien pour dire, coupons le cordon umbilical. Vous, aujourd'hui, l'ambassadeur de France n'a pas d'autre lieu de récréation que le palais Mohamed V qui insulte le président Al Fakonde. Vous pensez que vous, vous pouvez faire mieux que ces gens Vous prenez des experts français vend nos mines. Vous pensez que c'est ce gens-là qui vont défendre l'intérêt de la Guinée? Bande de vauriens. Aujourd'hui, regardez le budget du ministère. Euh, le budget. Un président. Euh, non, mais la Guinée, t'as qu'une monnaie. Le président Fakonde, avec tous les contrats qu'il a cherchés pour la Guinée, les voyages. Mais le bandit ne voyage pas. Mais regardez. 725 milliards. Le budget du bandit du narco communication DCI, prendre des mercenaires, des légionnaires pour sa garde, l'armée guinéenne, vous vous êtes là-bas, 725 milliards, le budget de Mamadi. Et transition, tu n'es pas le président élu, mais toi tu as un budget de 725. Le président Fakonde, président élu, lui c'était 600 et quelques, 660 et quelques, mais le bandit... 725 transition. Transition, hein. Et on va rester dans ça, dans la démagogie. Oh, la famille, restons mobilisés. Si on ne se lève pas, la Guinée est gâtée. Nous savions tous que Mamadi c'est un tonneau vide. C'est ce C'est ce À cause de sa brutalité, même dans la Légion, pour indiscipline, ils l'ont chassé pour une discipline dans la Légion. À grade, il a eu quoi comme grade Grâce au Président Alpha fakonde On nettoie le bandit là, on la voit faire une formation d'officier. C'est ce bandit, le prix la récompense du Président Alpha fakonde C'est cette trahison pour mettre ses amis narcos aujourd'hui aux affaires, les papas Foufana, les Ousmane Doumbouya, les Ahmed Durak. cest à c'est une insulte des bandits qui sont recherchés ici aux états unis des narcos qui sont recherchés ici aux états unis C'est eux que nous voyons aujourd'hui à la présidence à visage découvert. Et vous voulez que la Guinée aille dans la démagogie des narcos comme les Amara. Côté fort. Donc, euh, mobilisation, inshallah, mobilisation, inshallah. le le vin, ça va se savoir vous allez sentir le peuple. Non, salut, salut. Le déficit actuellement, je vous dis, c'est 34 000 milliards. C'est-à-dire, vous prenez, même l'ancien a compté, vous prenez Dadis, vous prenez le temps du président Alpha Condé, nous n'avons jamais connu de tel déficit. 34 000 milliards. On va payer ça comme 34 000 milliards. Lorsque Idi Amin donne des contrats de gré à gré, à KPC, 200 millions pour construire des camps. Et on leur donne des garanties. De l'État, il est libre d'aller dans les, dans, les, dans les banques pour retirer de l'argent comme ils veulent, pour endetter l'État guinéen, en un temps record une année et demie. Des factures qui n'ont jamais existé, qu'on a temps du CNDD, le temps du gouvernement Alpha Condé, les gens ne sont pas là. Ils envoient des factures que l'État doit à ces gens. Ces véhicules, il n'y a même pas de matricules. C'est-à-dire, comment on appelle ça Les hmm. vins, Les vignes Il n'y en a même pas. Les Jouldé, les proches de Dumbuya. Entre eux, ils rétirent des milliards au compte de l'État. Que ceci, c'était des businessmen. L'État doit à ces gens. 50 milliards, 40 milliards, ils sortent l'argent comme ils veulent. Ils en dette. Mais allons-y. Vous avez saisi les comptes des anciens dignitaires. Vous avez menti ici que d'autres ont 1000 milliards. Et avec tout cet argent-là, vous avez pu, pu faire quoi pour les Guinéens Quand vous êtes des tonneaux des vauriens. Vous avez saisi leurs comptes. Prenez Mais vous avez pu faire quoi Bande de vauriens. Les autres ont travaillé leur tête pour créer Agnès en Afrique, créer des emplois. Vous aussi, c'est pas supprimé. Des vauriens réunis seulement. Cessez la haine qu'ils ont contre les politiques. Des tonovides Cambrimba Et vous pensez qu'on va s'asseoir, vous laisser faire ce que vous voulez? Vous êtes tombé du ciel? Vous avez combattu le président Fakonde? Vous serez combattu aussi? C'est comme ça? De la manière que vous avez combattu le président Fakonde, c'est comme ça que vous serez combattu. Bande de vauriens que vous êtes, des tonovides. Ok, toi le maudit là, toi tiens, attends, je vais te, te bannir ici. Ici, c'est ma page. Moi, je, je ne vais pas insulter. Vous avez vu votre frère, insultologue au Mali. Et moi, ça n'est pas Et toi, ça n'est pas un gira. Et l'ouper rené. Moi, je n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas. J'assume mes propos. Chalouret n'a pas dit que lui peut nous faire entrer. Pourquoi jusqu'à présent et il va s'asseoir dans un bar café pour dire non. Que les gens là, eh, si on lance un mandat tout de suite là. Tout le monde a les papiers ici. Moi, vous n'avez pas vu ma photo avec le Vaurien. Maman dit Dumbuya pendant les campagnes. Voilà. Donc, euh, Charles Roy, il faut porter plainte contre nous. Tu es venu aux états unis on t'a cherché. Tu as fui, tu t'es caché. Tu devais aller à la mosquée basse -Côte. De Queens. Tu as fui. Tu es allé à, à DC, à Washington D.C. Tu n'as pas osé nous voir. Il faut porter plainte contre nous. Pour ceux que nous dénonçons. Que Mamadi Doumbouya est un narco. Un bandit. Un gangster. Un traite. Voilà. Il faut porter plainte contre nous. Que toi Charles Roy, Tu n'es qu'un fanfaron. Que moi je le dis. Voilà. Il faut porter plainte. C'est Mamadi Doumbouya qui est là. Ça c'était. Voilà. En 2020. C'est Mamadi Doumbouya. Je suis avec Mamadi Doumbouya ne sommes pas des sans-papiers. On travaille, on paye l'impôt. Donc, si, si tu veux, là, il faut porter plainte. Si tu sais que tu es homme, là, tu sais que ce pouvoir-là, vous êtes légal. là. Il faut porter plainte. Porter plainte. Nous, on ne va pas vous insulter, mais on va vous critiquer comme on veut. Si vous êtes homme, là, portez plainte. Ici, si c'est un pays de loi. À part venir gâter ma voiture ou bien payer des gens pour dire menacer Damaro, effrayer. Ça à dire Tant que vous m'insultez, c'est-à-dire vos gars là insultent, ça me donne de la motivation. Et je sens que c'est vous qui dites à ces gens, il faut l'insulter. Un jour là, ça ne va pas me faire taire. Vos menaces là, ça ne va pas me faire taire. Vous êtes venu casser la porte, ça ne va pas. Ça ne va... Si vous voulez là, tuez moi-même. Et ça aussi, le peuple de Guinée, ça aussi ça va rester sur votre conscience. Ah, voilà, le peuple dira, voilà. Damaro était opposé à ces gens, il critiquait ces gens-là. Donc je ne suis pas mort fou, je suis mort en dénonçant. C'est mourir en martyr aussi. Voilà, comme les Norbert Zongo. Donc si vous pensez que je vais avoir peur, je vais, vous allez faire tout ça là, je vais venir et là où ça va là, je vais arrêter. Je le fais par conviction, je ne suis pas payé. Voilà. Donc vous ne pouvez pas nous Intimider, vous ne pouvez pas nous intimider. Hein? quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas nous intimider. Il faut que vous dégagez, vous les bandits, surtout les vauriens que comme vous. Si c'était des militaires intelligents, depuis longtemps la transition est terminée. Mais comme vous êtes des bandits, vous avez peur de quitter le trou que vous avez creusé là. La crie, vous saviez que vous allez tomber dedans. Vous avez des comptes à avant votre arrivée, au sommet, vous avez quoi Zéro. Aujourd'hui, vous avez des chantiers partout. Vous avez des milliards partout. Vous avez fait sortir vos familles. Amara, sa famille aujourd'hui au Canada, fonds d'entretien routier, les Moussa Moïse, les Bala, ils ont tous crânes rasés, Idiamine. Fantagbe, quand il elle vient, il vient en jet privé en Guinée, tout ça là, vous pensez que le reste des Guinéens, nous nous sommes des maudits. Vous avez vu la femme des docteurs Kassouri prendre jet privé. Vous avez vu Adja Kaba prendre jet privé. Ou la femme d'un de, de, cadre du gouvernement prendre jet privé. Mais aujourd'hui, Fantagbe, elle, elle vient d'un jet privé en Guinée. Et vous voulez qu'on en parle de transparence, parler de corruption. Vous êtes plus corrompus des bandits que vous êtes. Donc, merci ma soeur, merci Sekouamadou Diané, merci Maria merci à tout le monde. Voilà, merci à mon frère Alexandre Pivé, Akase Mandela, merci à tout le monde. Le combat continue, le rendez-vous le 20, mon cité Slana, Altémon Maslana, Inchallah, le 20, ça va se savoir. Et comme je l'ai toujours dit, l'armée républicaine, restez du côté du peuple. Nous ne pouvons pas soutenir ces vauriens, ces bandits aujourd'hui. 34 000 milliards de déficit en un temps record. Une année et demie. Une année et demie, c'est pourquoi ils sont en train de tout faire, Simandou, parce qu'ils sont fauchés aujourd'hui. Ils n'ont rien à part faire souffrir les Guinéens. 14 000 fonctions publiques, 11 700 dans les mines, plus de 25 000 personnes assises. Et vous voulez que l'économie se comporte comment On ramasse des tonneaux, des vauriens. Nos élites sont assis humiliés. Et vous voulez qu'on continue à vous soutenir, bande de vous rien.